Merci Bénédicte, merci à vous d'être présent. Le modeste porte-parole de, de Maurice, et là s'il est vrai, il est extrêmement difficile de suppléer à l'absence de, de Maurice, euh, qui devait euh, aborder euh, la figure de Mohamed Arkoun. donc je le ferai modestement, et avec les mots euh, qui, qui sont les miens, à partir d'une lecture euh, euh, du texte de, de Maurice. Malheureusement, je ne pourrai pas le lire, ce qui euh, vous... Euh, sans doute vous incommoderait lire un texte, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très indiqué dans des colloques. En revanche, je vais essayer d'en tirer la, la substantifique moelle, si vous me m'autorisez cette expression, en partant de réflexions que j'avais faites dans le cadre d'un ouvrage collectif qui avait été dirigé par Michel Younes, ici présent, intitulé « Le fondamentalisme islamique, décryptage d'une logique ». Et dans le texte que j'avais proposé, j'étais parti de cette... Cette introduction ironique en disant qu'après tout, on pouvait considérer Abou Zeid ou al comme des fondamentalistes. Des fondamentalistes en ce sens qu'ils prennent très au sérieux les sources de l'islam et qu'ils en proposent une autre lecture par rapport à celle qui est couramment prodiguée dans l'espace public par un certain nombre d'acteurs religieux. Euh, Maurice Bormans propose dans un premier temps de, de revenir sur la, la biographie la sociobiographie de Mohamed Arkoun. je vais en dire quelques mots euh, le professeur Mohamed Harkoun euh, est décédé à Paris en, en 2010 à l'âge de 82 ans et euh, Maurice commence par une référence au père de Lorme qui disait je cite avec lui disparaît une grande figure de l'islamologie et un véritable passeur entre les cultures intellectuel musulman il était plein d'empathie pour le christianisme, et plein d'amitié pour les chrétiens. Et euh, dans, dans ce texte, Maurice revient très longuement sur les euh, différents euh, les expériences universitaires de, du professeur Harkoun, euh, qui a été euh, invité à donner des cours et des conférences euh, dans de très nombreuses universités euh, à l'international, à Berlin, Princeton, Rome, Louvain-la-Neuve, Los Angeles, Londres, etc., sans compter les nombreux colloques et conférences auxquelles il a euh, participé. Il a également été une cheville ouvrière, et c'est ce que j'ai euh, découvert en lisant euh, le, le papier de, de Maurice Mormans, participé à la naissance de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, l'ISME, au sein de l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, à Paris. Et le 9 juillet 2003, il a été désigné par le président Chirac, pour faire partie de la commission de laïcité créée par celui-ci, tout comme il était membre du Conseil national d'éthique. Il était donc, on peut le dire, à la fois un universitaire, mais également un universitaire engagé dans la cité, parce que souvent on a une image euh, péjorative ou critique ou euh, condescendante vis-à-vis -vis des, uni des universitaires, euh, consistant à les prendre euh, comme étant des personnes totalement en déphasage avec la réalité et les réalités euh, du quotidien. Euh, à à l'évidence, dans le cas de Mohamed Harkoun, c'était véritablement un intellectuel engagé. Euh, lors euh, sa, son travail, sa réflexion sur la, la pensée euh, musulmane, euh, est à corréler étroitement à un programme qu'il s'était fixé euh, lors de ses recherches concernant, je cite, sa contribution à l'étude de l'humanisme arabe au Xe siècle. Miskawi, philosophe et historien. Et sa thèse principale a été publié en 1970 et dont l'avertissement propose ce programme. Renonçant, il disait-il, je cite, au puissant réflexes méthodologique auquel le genre, l'homme et l'œuvre a offert un champ approprié pour se déployer et se transmettre, prenant ses distances vis-à-vis -vis de von Grunenboom, qui, je cite, concluait à l'inefficacité relative de l'héritage grec en climat islamique. Et donc, on voit bien que l'une des démarches de Mohamed Harkoun, c'est justement de s'inscrire en faux contre un soi-disant exceptionnalisme islamique. C'est un pourfendeur de cette idée que finalement, l'islam serait une religion différente des autres. Comme s'il y avait une incompatibilité congénitale de l'islam avec les traditions liées classiquement ou ordinairement à la modernité. Il refusait, nous dit Maurice Bormans, qui l'a connu de près, de sacrifier à la méthode philologique et historique chère à beaucoup d'orientalistes. Mohamed Harkoun préférait alors, je cite, exploiter des directions diverses, d'autres di directions, nous dit Maurice Bormans, permettant justement d'essayer de prendre en compte à la fois, prendre au sérieux à la fois les textes de l'islam et le contexte dans lequel, ces textes peuvent être mobilisés. Et il a, euh, je pense, insisté sur une dimension très importante euh, qui montre l'importance qu'il y a euh, de reconsidérer l'œuvre de Mohamed Harkoun. C'est systématiquement de, de, de prendre conscience du fait que des essences vivantes, en dehors des contingences sociopolitiques et économiques, euh, cela n'a pas de sens. Il faut systématiquement euh, corréler, encore une fois, les mobilisations de l'islam les sources de l'islam au contexte sociopolitique dans lesquels les textes sont euh, activés ou euh, investis. La cité musulmane est assez complexe pour être étudiée en elle-même et pour elle-même en tant que structure globale où la culture, comme partout ailleurs, reflète et conditionne à la fois les situations vécues. Et on voit bien que, contrairement parfois à une lecture erronée que l'on a de Mohamed Arkoun et sous la plume de certains collègues politistes, je l'ai vu à de très nombreuses reprises, ce n'est pas simplement de l'islamologie normative. Ce n'est pas simplement une démarche normative. Voilà ce que disent les textes, ce que devraient dire les textes, et les musulmans n'auraient rien compris. Euh, la démarche de Mohamed Harkoun était beaucoup plus profonde, euh, beaucoup plus sérieuse que cela. Euh, à la fois, ce va-et-vient, il prenait vraiment en compte, et au sérieux, ce va-et-vient permanent entre texte, contexte et prétexte. C'est une expression que j'ai pour habitude d'utiliser pour, euh, pour bien mesurer l'importance qu'il y a à la fois de prendre au sérieux le discours religieux, mais aussi le contexte dans lequel les acteurs religieux vont prendre tel ou tel passage du Coran pour lui faire dire telle ou telle chose. Donc il y a véritablement ce souci de l'islamologie appliquée, une véritable démarche d'islamologie appliquée. Il y a un autre... Un autre, un autre aspect important que, que met en exergue Maurice Bormans dans le regard qu'il porte sur l'œuvre de Mohamed Harkoun, et il le cite, « Notre intention première est bien de définir, à travers un témoignage particulier mais significatif, un humanisme commun à une large fraction d'arabo-musulmans après l'intervention de la philosophie grecque. » C'est un aspect très important au moment même, justement, où est réactivé, ce sentiment, qui est un sentiment parfois explicite, parfois diffus, comme je le disais à l'instant, d'une exceptionnalité, d'un exceptionnalisme musulman qui le couperait d'un héritage euh, auquel puiserait l'Occident le christianisme occidental, par exemple. Le fait de renouer et de prendre acte, de prendre en considération le fait qu'une tradition ou des traditions de l'islam se rapportent à cet héritage grec, c'est une manière finalement de euh, renouveler L'intérêt qu'on peut avoir pour ce patrimoine musulman est surtout de mettre en évidence le fait qu'il y a un primat aussi du logos. Souvent, l'image et les représentations courantes consistent finalement à entrevoir l'islam par le plus petit bout de la lorgnette. Je ne dis pas que, évidemment qu'il n'y a pas de lecture réductrice de l'islam, y compris de la part des autochtones, ceux qui s'identifient à l'islam, mais néanmoins, l'idée qu'il y a la place pour le logos, c'est une manière de réconcilier à nouveau frais une démarche Fidéiste, ou une démarche de foi, et une démarche rationaliste où la raison, précisément, est convoquée. Et Mohamed Arkoun tel que le lit euh, Maurice Bormans a euh, investi, euh, essayé de capitaliser sur ses réflexions au sujet de l'humanisme et le néologisme qui est utilisé à cet égard et Hansen, l'idée qu'il y aurait aussi euh, cette, euh, cet humanisme présent euh, dans l'islam. Il y a un débat, je n'y reviens pas, Maurice Bormans n'y revient pas, sur le fait que la présence même d'un néologisme traduirait l'absence d'une démarche humaniste dans le corpus musulman. On a parfois aussi ce préjugé qui est répandu. Ce n'est pas parce qu'on forge un mot que, ça veut, que cela signifie ipso facto que les principes ou la philosophie n'étaient pas présentes. Euh, C'est comme le terme laïcité. Effectivement, on a forgé un néologisme pour parler de laïcité en arabe. Parfois, on parle de laïkia, donc qui montre apparemment qu'il n'y aurait pas de compatibilité entre islam et euh, et, euh, et laïcité, mais le néologisme vient combler un manque, assurément, mais euh, peut-être que ce manque n'était pas euh, total puisque l'humanisme, Mohamed Harkoun l'a repéré euh, dans un certain nombre d'œuvres de... <coughs> Maurice Bormans l'a repéré dans un certain nombre de points de l'œuvre de Mohamed Harkoun. Je cite une fois de plus euh, euh, ou je ne citerai pas parce que c'est très long, euh, le, le papier de Maurice est, est très long. Je dirais que Peut-être pour synthétiser, c'est toujours délicat, je marche sur des œufs en essayant d'être fidèle doublement à la fois à Maurice Bormans et à Mohamed Harkoun, l'ensemble de ses publications, relève Maurice Bormans, témoigne de cette constante volonté de la part de Mohamed Harkoun, je cite, de désenclaver l'islam, de le forcer à sortir de sa clôture dogmatique érigée en citadelle de résistance aux défis de l'histoire, alors que le monde attend des réponses responsables à des défis urgents, et précis. Et je me permets ce commentaire, puisque nous ne sommes jamais totalement neutres face à un texte, et je m'autoriserai ce commentaire qui s'appuie significativement sur ce que dit Mohamed Harkoun c'est que j'ai pour habitude de dire qu'effectivement, une démarche historique, approcher les textes de l'islam de façon historicisée, c'est à la fois relativiser et partant éthiciser. Éthiciser le rapport à l'islam. C'est-à-dire considérer au fond qu'il y aurait des principes éthiques universels <coughs> qui n'en resteraient pas simplement à la lettre du texte. Et au fond, retrouver cette belle formule, l'esprit vivifie et la lettre tue. Telle était la démarche, le souci me semble-t-il de, de Mohamed Harkoun, c'est-à-dire de puiser dans l'esprit de l'islam en l'historicisant, en historicisant les textes pour ne pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Puisque quand on rapporte un texte à son contexte, évidemment on comprend qu'il ne peut plus être utilisé pour un autre prétexte. Puisque le Coran est au cœur de l'islam, euh, Mohamed Harkoun euh, propose de le relire en homme moderne. Et ces termes sont mis entre guillemets. Il s'agit euh, d'utiliser, c'était une invite de la part de l'islamologue franco-algérien, une invite à tenir compte de toutes les sciences de l'homme. Les sciences sociales et humaines, la linguistique, etc. Mais aussi, disait-il, des philosophies du soupçon, pour y découvrir plus de sens. En fait, lors d'une discussion en aparté, euh, pas en aparté, c'était lors d'un cours ici même hier, je disais que le scepticisme ou le soupçon n'était pas forcément corrosif pour la foi. Il pouvait au contraire l'interroger davantage dans ses angles morts, dans ses représentations. Et Mohamed Harkoun insistait sur cet aspect-là, la nécessité d'une espèce de doute méthodique, pour paraphraser Descartes. L'idée qu'en doutant, euh, l'homme musulman ou l'éthos musulman serait capable de réinvestir à nouveau frais ce texte toujours avec ce souci de contextualisation, de circulation entre l'espace et le temps, prélever conserver ce qui constitue le socle euh, euh, incompressible, si je puis dire, des principes qui voyagent dans le temps, parce qu'il y a des principes dans un texte religieux, quel qu'il soit, c'est le cas du texte coranique comme d'autres textes religieux, et puis d'autres aspects beaucoup plus, beaucoup plus contextuels. Un exemple à cela, Maurice ne le prend pas, mais je le prendrai volontiers, pour rester dans l'économie générale du, du propos, c'est que, évidemment, si nous ne contextualisons, nous ne contextualisons pas suffisamment des aspects du texte coranique, cela peut donner lieu à des lectures extrêmement bellicistes et belligènes, notamment les passages relatifs au djihad. On comprend bien qu'on a deux options possibles. Soit nous prenons tel quel le texte, et auquel cas, euh, forcer d'admettre que nous serions des complices objectifs au moins euh, d'organisations radicales, qui hypostasie et essentialisent le texte pour lui faire dire beaucoup plus que ce qu'il ne dit en contexte, soit nous décidons, lecteur moderne du Coran, pour reprendre les mots de Harkoun, de replacer un certain nombre de passages du texte coranique pour éviter cette surenchère idéologique et euh, belligène. Ainsi, euh, Mohamed Harkoun était dans cette démarche de prise au sérieux du texte coranique, mais je le crois, et là aussi c'est un préjugé qui a été souvent qui lui a été accolé, pas du tout pour... Euh, Attenter à l'intégrité morale et spirituelle des musulmans. Parce qu'il m'est arrivé de lire sous la plume d'un certain nombre de théologiens, plutôt qui s'inscrivent dans un courant intégral ou intégraliste, l'idée que Mohamed Harkoun serait un, un dangereux personnage, puisqu'il remettra en cause complètement les assises de l'islam. Alors qu'il a cherché, au contraire, à, en donner un, à lui donner un supplément d'âme à cet islam. Et je me rappelle d'une discussion, si, si je peux, en quelques mots, une discussion que j'avais eue avec un acteur proche d'un mouvement islamiste au Maroc. Et nous étions en voiture, on, on cheminait vers un, vers un lieu. Et à ce moment-là, je lui ai parlé de Al jabiri et de Harkoun. Al-Jabiri, dont il sera question par la voix d'Ali Mostafa aujourd'hui-même. Euh, il me disait, Al-Jabiri, à la limite, c'est un auteur qui peut être intéressant pour nous, mais Mohamed Harkoun, il ne faut pas m'en parler. Pourtant, le personnage qui me disait cela était quelqu'un de cultivé. Mais il voyait, il entrevoyait Mohamed Arkoun comme quelqu'un qui était un semeur de doutes, qui allait porter atteinte, porter préjudice à l'intégrité de cette foi musulmane. C'est la raison pour laquelle Maurice Bormans, et il a raison à bien des égards, relève ce qui suit, mal compris des ulemas et des fouqaha, donc les ulemas traduits ordinairement par « savants bon, », je dirais plutôt « sachants » éventuellement, et les fouqaha, les théologiens, des spécialistes de la théologie normative, mal compris des olamas et des, fuqaha, des fuqaha, pardon du monde arabo-islamique, peu compris de ses collègues universitaires en France, il y en a aussi pour eux, très apprécié en d'autres pays, et surtout des intellectuels musulmans non arabes, indonésiens, malais, etc. Il n'a pas mesuré son temps et sa fatigue pour expliquer cet ensemble de projets auprès de publics capables de le comprendre. Et c'est vrai, souvent, le discours de Mohamed Harkoun, le discours d'un Mohamed Harkoun, entre autres, a du mal à percoler, au sein des communautés musulmanes. Beaucoup de musulmans ne le connaissent pas, certains en ont entendu parler, mais ne le lisent pas. Et c'est vrai qu'on peut remarquer le déphasage qu'il peut y avoir entre ce discours qui est fin, qui est subtil, intelligent, et la demande, comme je le disais hier lors d'une intervention, la demande musulmane qui est une demande plus simple, certains diraient simpliste, demande de rite, de codification, de rapport au culte, de rapport au rite, qui ne prend pas le temps suffisant de considérer à sa juste valeur cette valeur ajoutée euh, euh, textuelle et euh, ce patrimoine intellectuel que nous a légué euh, Mohamed Harkoun. Je conclurai, je ne sais pas combien de temps il me, il me reste. Je... Dix minutes. Dix minutes, d'accord. Tu bon. as du Donc temps. Peux. Très bien, c'est parfait. C'est toujours difficile non, de... trois minutes. Trois minutes Ah, bon... Non, non, mais je suis. Je... Alors, je vais Pardon. vous dire. Je vais vous dire franchement. Merci de cette intervention impromptue, mais intéressante, Michel, puisque j'étais partagé entre la volonté de conclure parce que je ne voudrais pas passer pour celui que je ne suis pas, c'est-à-dire Maurice Bormans, et en même temps frustré parce qu'évidemment il y aurait bien d'autres choses à dire. Donc, pour ne pas vous laisser sur votre fin, je conclurai de façon lapidaire en ayant présent à l'esprit les mots de Michel Younes. Voilà ce que nous dit Maurice Bormans en conclusion. Mohamed Harkoun aura-t-il été compris de tous ceux qui l'ont approché, lu ou entendu Point d'interrogation. Il a connu une certaine solitude au milieu de ses pères en France, même s'il fut mieux accueilli aux états unis en Allemagne et en Indonésie. Donc on peut dire peut-être cette fois-ci de façon conclusive et de façon définitive que, contrairement aussi peut-être à cette idée répandue, on peut nous -mêmes être, dont on peut être les porteurs et les réceptacles parfois, l'incompréhension ne venait pas seulement des milieux confessants musulmans. Puisqu'à l'évidence, ce que nous dit l'islamologue Bormans, c'est que même parmi ses pairs, parmi des non-musulmans, d'autres intellectuels, il était esselé, même dans le milieu de la recherche. Euh, peu se sont émus de sa disparition euh, au moment où il nous quittait en 2010, euh, notamment ceux qui travaillent sur le fait islamique. Et ça, c'est quelque chose à relever. Et à mon avis, c'est symptomatique d'une certaine cécité d'une partie au moins des sciences politiques travaillant sur le fait musulman, de cet héritage qu'il convient Pourtant de ressusciter et d'actualiser. Merci de votre attention.